Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui, vous m'avez beaucoup demandé et c'était logique euh, Mes impressions, mes pensées concernant euh, le rachat euh, de, ça se trouve même peut-être que certains ne le savaient pas Mais Activision Blizzard King, on a tendance d'ailleurs à oublier King alors que bon, pourtant ça, ça pèse beaucoup en termes de, de finances Et oui quand crush, euh, personne n'y joue et pourtant tout le monde y joue Hein, c'est un jeu qui fonctionne plutôt bien Donc on, on les oublie un petit peu les petits Kings Mais Activision Blizzard King Qui est racheté par Microsoft C'est la nouvelle Enfin euh, c'est la nouvelle acquisition euh, Qui s'est euh, tout simplement soldée à la hauteur de à peu près 70 milliards de dollars Donc 68,7 de mémoire Donc à peu près 60 milliards d'euros Et c'est un rachat officiel hein. J'ai vu certains se dire mais attendez est-ce que c'est vraiment officiel Parce que j'ai cru lire que c'était dans un an Oui c'est racheté c'est juste qu'il va y avoir un an de, de, de, on va dire tout simplement de transition pour voir si ce rachat euh, peut être validé par euh, tout ce qui est autorité de finances, etc. pour ne pas faire n'importe quoi, pour éviter aussi les éventuels monopoles. Enfin, toutes les équipes juridiques sont, sont autour de ça, que ce soit euh, pour représenter les, les, les Microsoft ou Activision Blizzard King, hein, ABK et également bien sûr bah, l'état les états enfin tout, tout ce qui est autorité de finances et autres donc ça va mettre un petit peu ça va mettre un petit peu de temps et normalement c'est vraiment vers 2023 que ce devrait euh, devrait être effectif d'ailleurs c'est vraiment très encadré pour ceux qui se disent qu'il peut y avoir encore machine en machine arrière etc si le deal se fait pas il y a genre 3 milliards d'amendes, c'est quand même enfin t'as pas envie d'arrêter le, le deal quoi tu as clairement pas envie d'arrêter le deal et euh, ce qui est important, c'est ce que cette année de transition, de toute façon, pour tout ce qui est une histoire de rachat, hein, euh, souvent, de toute façon, la, les premières années, c'est des années de transition euh, où il peut y avoir un peu d'influence, euh, mais globalement, les effets, on les ressent des années après. Euh, ça peut être, euh, ça dépend hein, bien sûr du secteur d'activité sur les rachats. Vous avez peut-être connu des rachats dans vos entreprises dans, dans, dans lesquelles vous travaillez. Moi, perso, j'ai connu des rachats dans les entreprises au, dans lesquelles j'ai bossé. Et c'est vrai que... Parfois, tu, tu mets un peu de temps à ressentir les effets. Parfois, c'est quasi immédiat. Enfin, c'est très difficile de, de, de l'anticiper. En tout cas, pour ce qui est du coup des studios contrôlés par Microsoft, bah, ça fait une belle, ça fait un bon, ça fait des, des, des sacrés noms quand même, hein, parce que bon bah du coup il y aura les studios d'Activision, bien sûr, avec Treyarch, Raven, High Moon. Vous voyez toute la liste, toute la première liste Infinity War, Demonware, Toys, Toys for Bob, etc. Sledgehammer, ça c'est Activision. Euh, Blizzard, bon bah c'est Blizzard, hein. c'est juste qu'il y a plusieurs équipes de dev, hein. c'est un studio mais avec plein d'équipes de dev. Blizzard hein, Vous avez les équipes Overwatch, les équipes Diablo, les équipes Warcraft, les équipes euh, jeux de stratégie en temps réel Les équipes Heroes, tout ça, tout ça, les équipes classiques euh, On a King, du coup c'est pour Candy Crush, bien sûr Alors je sais pas s'ils font d'autres choses King, je connais très peu, donc je sais pas s'ils font d'autres euh, euh, jeux en dehors de Candy Crush J'imagine que oui, mais bon c'est souvent tout ce qui est jeux mobile tout ça, tout ça Et tous les, tous les studios que vous voyez là, là ce sont tout simplement euh, les studios Microsoft. Donc Bethesda, il euh, y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas du tout mais bon je ne vais pas faire la liste, hein, vous les avez là, sur, sur, vous les avez à côté. Euh, donc euh, tout ce qui est Xbox Game Studio et ensuite euh, voilà. Moi je connais principalement Bethesda bien sûr. Uh, Obsidian, Obsidian, je, je connais de nom, mais je sais même pas quel jeu ils font mais je sais qu'ils aiment bien Heroes <rire> on y reviendra après mais je sais qu'ils aiment beaucoup Heroes les, les devs d'Obsidian ont dit ouais ouais c'est trop bien et tout, euh, on joue tous à Heroes génial, <rire> c'était marrant sur Twitter de voir ça, donc euh, ça fait pas mal de studios ça fait pas mal de studios, ce qui fait que beaucoup de gens se posent la question un petit peu est-ce que c'est est une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose pour le, pour le marché du, du jeu vidéo est-ce que c'est une mauvaise chose et c'est vrai que bah, les, questions sont logiques, hein, les questions sont logiques alors ma première pensée j'ai envie de débuter cette vidéo euh, maintenant que j'ai rappelé un peu le contexte ma première pensée elle va d'abord aux, euh, aux équipes de équipes de, d'employés de chez activision euh, blizzard king les trois euh, les trois studios enfin parce, pourquoi parce que euh, tout simplement c'est vrai que euh, on a tendance à l'oublier on parle d'argent on parle de machin etc mais on a souvent tendance à l'oublier mais là on a un rachat c'est vrai que les mecs qui tremblent un petit peu c'est les employés parce que bah, En fait, le principe d'arrachat, c'est qu'une entreprise A, avec ses développeurs, ses studios, son équipe de communication, ses, euh, son support client, tout ça, tout ça, et eh bien, elle rachète une autre entreprise qui a exactement la même chose. Du coup, quand elle se rachète, on fusionne les deux, et là, on regarde, on fait, mais attendez, cette équipe. Alors, ok, les devs, bon, bah, vous, vous bossez sur des trucs, donc pas de problème. Normalement, les devs devraient peu être impactés, et encore, hein, encore que, mais, parce qu'on va le voir, j'ai des, des contre-exemples, mais. Ceux qui sont le plus impactés, surtout genre par exemple les marketeux, les, les, les, les, tout ce qui est support client, tout ce qui est équipe de com, etc. etc. Eux, bah c'est vrai qu'ils sont directement mis en concurrence. Et parfois, bah c'est euh, merci d'être venu, à bientôt. Et c'est vrai que un rachat, ça fait souvent peur pour la sécurité de l'emploi. Euh, parfois, c'est immédiat. Même si généralement, quand l'entreprise le le, le, qui vient de racheter arrive, elle dit euh, « non, non, c'est bon, vous en faites pas » puis c'est dans 2-3 ans qu'en fait il euh, bah, y a des vagues de licenciements et moi ce que je vous invite à faire, très souvent quand vous posez des questions avant même que des personnes vous fassent, ou même moi par exemple vous fassent des vidéos etc ce que je vous conseille de faire pour avoir votre propre esprit critique et prendre du recul c'est quand vous savez pas trop, réfléchissez tout simplement à c'est comme ça que travaille la, la justice française et pas que française d'ailleurs le, le principe de la jurisprudence en droit c'est quoi c'est, on a un cas, on a une affaire c'est une affaire est-ce qu'elle est atypique ou est-ce qu'elle ressemble à des, à, des, on va dire à des affaires passées Avec quelque chose qui est assez similaire et à ce moment-là, quelle décision, quel effet a produit cette affaire Peut-être qu'on peut récupérer justement ce qui avait été le travail antérieur pour pouvoir voir un petit peu ce qui pourrait en être pour cette affaire-là. Alors là, bien sûr, c'est n'est pas du, de, une affaire judiciaire, mais c'est le même principe. En fait, est-ce que par exemple Blizzard, parce que c'est surtout Blizzard qui nous intéresse, est-ce que Blizzard a été victime de rachats par le passé ah oui en fait et plus d'une fois même donc on peut justement se référer à ces périodes là de blizzard et voir un petit peu ce qu'il en a été en fait et par exemple bah blizzard bah déjà blizzard a jamais été indépendant hein, j'ai déjà fait une vidéo là dessus quand j'avais fait parler d'activision j'ai fait un, un retour de de blizzard activision voir un petit peu ce qu'il en était mais en fait bah déjà silicon and synapse qui est blizzard avait été euh, racheté par Davidson et Associates. Davidson et Associates a transformé le nom en Blizzard. Mais bon, de leur côté, ils avaient déjà prévu de changer. Et ensuite... Plusieurs rachats, plusieurs rachats. Il y avait déjà eu des pressions financières, tout ça, tout ça à l'époque. Mais ensuite, il y a le rachat. Euh, après, à l'époque, le studio de Blizzard est très, très. Il y avait très peu de monde. C'est encore un petit studio. Donc, on peut pas parler de vagues de licenciements. Il y a déjà. Déjà à l'époque, hein, en 96, etc. 96-97, euh, qui est dans le passage où il y a Davidson Associates et ça bouge beaucoup. Eh bien, il y avait déjà quelques licenciements et surtout quelques départs, en fait. Mais on peut pas parler de vagues parce que, bon, quand tu as que 40 développeurs, bon, on ne peut pas parler de vagues de, de, de, de, de licenciements. Par contre. Blizzard continue de grossir avec les succès etc et en 98 si je ne m'abuse euh, c'est euh, alors là j'ai pas j'ai pas révisé j'ai pas potassé le truc mais il me semble que c'est 98 ou 99 je ne sais plus euh, le rachat par vivendi et le le contre-coup d'un point de vue vague de licenciement c'est la première grosse vague de licenciement que Blizzard va connaître c'est euh, aux alentours de, 2020, euh, de 2002 pardon, avec notamment euh, la fin de Blizzard North, hein, Blizzard North alors. C'est même dit comme ça, ça donne l'impression que c'est directement de la faute de Vivendi, c'est même pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que, bah, on a le rachat Vivendi dans la fin des années 90, début des années 2000, il y a la première grosse vague de licenciement Blizzard. Mais ça se trouve, c'est aussi Blizzard en interne qui a voulu. Euh, qui a voulu... Je, je suis pas en train d'incriminer Vivendi, hein. ce que je dis par là, c'est juste que, bah, effectivement, euh, en, quelques années après on a la première vague de licenciement chez Blizzard avec notamment Blizzard North, mais pas que qui vont mettre, euh, certains vont partir et faire des et là pour le coup c'est des devs, hein. justement c'est pas que, mais il y a des devs euh, dans le tas et certains vont fonder euh, ArenaNet E-Boreal, IP... Flagship, voilà, tout ça, tout ça. Euh, ensuite, notre grosse vague de licenciement, alors là pour le coup, j'ai, euh, c'est dans les années 2010-2012, donc peu de temps après le rachat d'Activision, il y a une grosse vague de licenciement également sur les débuts des années 2010. Donc ouais, je ne sais plus si c'est 2010-2012, ou peut-être que ça se fait dans le, dans le courant des deux ans, mais il y a une énorme vague de licenciements qui a souvent été rappelée d'ailleurs avec... Euh, la grosse vague de licenciement avec Blizzard, Versailles, etc. à la fin des années 2010, donc pas loin du début des années 2020. Alors 2018, 2019, 2020, globalement, avec 2021, ça dépend de la. De parfois, il y a des accords, etc. Donc, ça met un peu plus de temps. Mais, euh, au final, c'est vrai que, bah, après le rachat d'Activision, c'est pareil, est-ce que c'était vraiment Blizzard, est-ce que c'était Activision hein je, je suis pas là en train de dire que c'est Activision, mais clairement, il bon, y a une vague de licenciement aussi peu de temps après le rachat d'Activision. Donc, au, au final, c'est ça le truc, c'est que avec le rachat de Microsoft, peut-être que dans 2-3 ans, on pourrait malheureusement assister à une vague de licenciements. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire, euh, voilà, première, ma première pensée va aux devs de chez euh, Blizzard, de chez Activision et de, et de chez King, parce que c'est vrai que c'est un moment où tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Ça se trouve pas de problème, mais c'est vrai que c'est un, un, une source de stress assez euh, assez intense, je dirais. Donc euh, voilà, faut, faut, gros soutien aux devs de, de ces studios pour le coup. J'ai vu aussi, je vais réagir à pas mal de réactions que j'ai pu voir un peu sur internet, euh, globalement beaucoup de gens voient ça comme une excellente nouvelle, c'est oh là là, alors, le, le même là est à coup, players, mais en vrai c'est tout Activision Blizzard King Players, hein, parce qu'en ce moment c'est vrai que Activision est vraiment la cible à abattre, le grand méchant, le, le, le destructeur de monde, Thanos, euh, il claque des doigts, c'est la fin du monde. Euh, donc voilà, c'est vraiment Oh là là, Microsoft, ils viennent en tant que sauveurs Ils vont nous libérer, blablabla, blablabla. Je vois énormément de memes là-dessus Et plein de gens qui... Parce qu'on pourrait dire que c'est juste un mème, c'est pour rigoler Non, non, beaucoup de gens le pensent euh, Donc j'aime bien ce mème parce que <rire> rappelle que Microsoft euh... Microsoft, c'est pas des anges <rire> C'est pas non plus des anges Donc, euh... voilà certains pensent que c'est génial que ça peut pas être pire de toute façon etc si si spoiler ça peut toujours être pire ça peut toujours être pire. alors je dis pas que c'est ça va être pire je dis de toute façon ma, ma pensée globale dans cette vidéo ça va être de vous dire en fait celui qui vous dit comment ça va se passer c'est un menteur en fait parce qu'on n'en sait rien et même les, les personnes de chez microsoft les mêmes les personnes de chez blizzard en dehors des, des très très très grands numéro 1 euh, enfin du, du vraiment du, du top de l'entreprise et même eux je suis pas sûr qu'ils savent tout mais en fait même les employés en fait ils savent pas du tout ce qui va se passer en fait donc qu'un mec vous dise oui oui oui, ça va se passer comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça, c'est comme un menteur en fait on n'en sait rien ça se trouve ça va amener de très bonnes choses ça se trouve ça va être terrible ça se trouve ça va faire les deux ça va amener de très bonnes choses et de mauvaises parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc genre on sait pas en fait on sait pas donc certains imaginent que c'est euh, ça y est c'est le Messi microsoft qui vient sauver blizzard calmos un hein, calmos microsoft euh... et puis moi ça me fait beaucoup rire de lire ça parce que je veux dire microsoft c'est plutôt une entreprise qui euh, a pas forcément une bonne réputation en tout cas dans le milieu des des, des os etc hein, le, le condamné pour monopole à, à plusieurs reprises alors attention hein, c'est vraiment pour tout ce qui est os etc c'est pas du tout pour le marché du jeu vidéo c'est deux, deux activités différentes mais bon voilà microsoft c'est pas forcément euh... microsoft normalement c'est censé être un petit peu euh, la pieuvre tentaculaire représentant le capitalisme quoi c'est pas vraiment c'est pas vraiment représenté comme un sauveur donc c'est pour ça que ça me fait rire un petit peu de, de, de voir ce genre de choses où on, on marche un peu sur la tête et d'ailleurs j'en profite pour le rappeler parce que c'est très drôle et justement par le passé je rappelle qu'à une époque il y avait une entreprise qui s'appelle Vivendi qui contrôlait Blizzard et euh, que quand Blizzard s'est libéré de Vivendi avec le rachat où Activision s'est sorti du, de, du, du grand Vivendi pour se libérer et récupérer également Blizzard en, en même temps eh bien, à l'époque, hein, dans les années 2008, et vous pouvez aller vérifier sur Joji par exemple, qui est un site qui est super, parce que bah, vous pouvez récupérer des, des, le contexte d'époque, on va dire, sur certaines news et tout, eh bien, bah, il était quand même pas mal considéré euh, comme... Euh libérateur aussi, hein. certains euh, jugeaient Activision comme, euh, comme le, le libérateur pour Blizzard donc ça me fait rire parce que on a la mémoire courte, hein. les gens oublient très vite ce qu'ils ont pu dire et euh, comme à l'heure actuelle dans le contexte c'est ah là là Activision les grands vilains mais à l'époque Activision c'était un peu les grands sauveurs et aujourd'hui pour, pour ces mêmes personnes c'est le démon, donc euh, faut, faut pas oublier ça, hein. faut pas oublier ça Calmos, hein. faut pas euh... <rire> c'est ça, ça n'existe pas, le, le, le, généralement le sauveur, Messi, tout ça, tout ça n'existe pas, hein. généralement c'est le monde est plus compliqué que ça, euh, donc voilà, tous ceux qui s'emballent en disant c'est trop bien, Calmos, on n'en sait rien, ça peut être une catastrophe, ça peut être très bien, certains euh, justifient quand même aussi le fait que bah, Microsoft apparemment, en tout cas toutes les équipes de dev qui bossent, alors Microsoft ça représente quand même beaucoup, beaucoup de studios, donc déjà dire que des studios euh, de chez Microsoft ça se passe très bien, euh, vu le nombre de studios, je suis sûr qu'il doit y avoir des problèmes quand même, mais... Malheureusement, malheureusement, que ce soit de harcèlement, de harcèlement sexuel, de sexisme, etc. C'est malheureusement, c'est c'est une statistique. Hein. Il y a forcément, euh, il y en a forcément dans tous les studios, dans tous les studios, euh, tous les studios précis. D'ailleurs, il me semble que Bethesda avait des problèmes. Euh, mais du coup. Chez Xbox, peut-être que ça se passe bien, tout ça, tout ça. Je, je n'en sais rien et j'espère, tant mieux. Maintenant, je rappelle quand même que, et même aujourd'hui, même malgré euh, les affaires euh, dans lesquelles Activision Blizzard, euh, alors King, je crois pas, j'ai pas vu de truc sur King, mais Activision Blizzard en tout cas euh, est attaqué en justice justement pour harcèlement, harcèlement sexuel, notamment, principalement, euh, l'équipe World of Warcraft, l'équipe World of Warcraft de développeurs. Et du coup, certains pourraient dire, ah bah ça doit être catastrophique de bosser chez Blizzard, tout ça, tout ça. Euh, Blizzard Europe, euh, ça se passe très, très bien. Il euh, y a. Je, je sais que beaucoup de gens, enfin ça se passe très très bien, Versailles est terminé, donc est, mais globalement Blizzard, euh, Blizzard Europe, je sais qu'en dehors de, de cette vague de licenciements, la plupart des personnes étaient, étaient plutôt contentes de bosser chez Blizzard et avaient des très bonnes conditions de travail. Euh, aux états unis c'était un peu plus particulier et en, en fait ça dépendait pas mal de l'équipe de développement. Euh, par exemple j'ai encore vu euh, récemment des, des, des tweets concernant euh, voilà, le... Le, le terrible boulot chez les équipes de WoW où c'était une catastrophe etc d'un point de vue harcèlement et les mêmes dire que ça a été libérateur quand ils ont changé de service et que, par exemple certains ont bossé sur Heroes ils ont dit bossé sur Heroes of the Storm à part le on va dire à part le crunch du début de Heroes où c'était trois persos toutes les c'était un perso toutes les trois semaines et le, le, le rythme était insupportable le travail par contre dans l'équipe de dev et tout c'était génial euh, j'ai cru voir qu'Overwatch c'était aussi enfin euh, après ça pour le coup je j'en je, sais rien mais enfin euh, j'en sais rien je veux dire je je mets des guillemets, c'était avec le départ de, de, de Jeff Kaplan, etc., où tout le monde désire, "ah, c'était trop bien, l'équipe de... Mais bon, ça, des fois... Je... Enfin, ça, je m'en méfie un petit peu, on va dire, ce genre de déclaration. Mais c'est vrai que en dehors des équipes WoW, il euh, y a eu le départ de... J'ai oublié le nom du, du directeur de Diablo 4, euh, qui, lui, pour le coup, était mouillé dans du harcèlement, et pareil, le directeur classique, qui, d'ailleurs, est l'une des principales raisons euh, du naufrage de, de, de War 3 Reforged. Euh, eux, effectivement, qui sont pas dans l'équipe WoW, mais ont été... Euh leurs noms leur sont sortis pour, pour, pour tout ce qui est affaire de harcèlement, mais c'est vrai que c'est surtout l'équipe où en fait, c'est surtout l'équipe où, et les autres équipes, bah, ça se passait très bien donc c'est toujours un peu délicat de l'extérieur, et d'ailleurs vous regardez malgré tout, toutes ces affaires judiciaires, vous, vous regardez vous allez sur des sites de notation, de bien-être au travail qui sont faits par les employés, Blizzard est assez haut au final hein. donc euh, malgré tout ça, j'ai vu que les, les notes ont baissé, mais elles sont toujours assez hautes donc c'est on n'en sait rien en fait, il ne faut pas se dire, ouais mais moi je connais des personnes qui bossent chez, chez Xbox, ça se passe très bien, donc ça va bien se passer pour Blizzard, c est, c est, ça ne marche pas comme ça malheureusement en fait. Et Aussi des fois on a l'impression que ça se passe bien, puis boum, deux ans après il y a une affaire qui sort. Donc on ne sait pas tout ce qui se passe en fait dans les studios et c'est très difficile d'imaginer de, de, ça. Donc peut-être que, tant mieux, hein, tant mieux hein. si les équipes a, a, peuvent être dans de bonnes conditions, tant mieux, mais c'est vrai qu'on peu, ne peut pas trop... Euh, on peut pas trop euh, jure partir, du, partir du principe que oui oui ça se passe bien machin, c'est assez compliqué. Alors bien sûr donc Bobby Kotick vend Activision Blizzard King, euh, alors reste-t-il en poste J'ai vu pas mal de choses aussi là-dessus, alors déjà c'est vrai que euh, j'avais prévu pour rigoler euh, de faire une vidéo sur, sur Bobby Kotick, c'était une des promesses suite au week-end de live caritatif pour le live event où j'avais. Ça faisait partie du donation goal euh, de faire une vidéo un jour, histoire d'un héros, Bobby Kotick, pour, pour rigoler. Mais c'est vrai que Bobby Kotick, donc je, je comptais en parler un petit peu, mais c'est vrai que Bobby Kotick, euh, la plupart des patrons en, en, en, aux États-Unis, quand ils font une start-up et qu'ils récupèrent une start-up, ils la vendent quand elle commence à. A explosé, enfin, a explosé dans le bon sens, hein. a très bien marché. Ce que n'a pas fait Bobby Kotick. Donc, il s'inscrit dans le chef d'entreprise un peu paternaliste euh, qui euh, a un projet, etc., etc. Ce qui est souvent euh, les, les haters d'Activision, les haters de Bobby Kotick, ça, et ça, ça fait mal, ça, de se dire que non, non, non. Non, c'est le mec qui pense qu'à l'argent. Donc, euh, s'il pense qu'à l'argent, il aurait pu vendre depuis très longtemps. Alors, évidemment, le contexte de vente. Pourquoi vend-il maintenant alors qu'il a jamais voulu vendre Il y a de grandes chances que, comme il est, euh, comme il est, bah, il est le chef de l'entreprise, donc il est forcément mouillé dans les affaires de harcèlement, etc. Puisque, bah, même si lui n'a pas forcément harcelé, euh, il a protégé des, des, des harceleurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est en train de miner. Euh, à la fois son image publique et qui est en train de miner aussi l'entreprise les affaires etc donc c'est vrai que l'action aussi blizzard est en train de descendre donc c'est peut-être tout ça qui, qui justifierait j'emploie je, je, le conditionnel parce qu'on n'est on pas sûr en fait mais c'est peut-être ça qui justifie effectivement qu'ils vendent pour enfin j'ai envie de dire qu'ils vendent enfin euh, à un gros studio qui est microsoft ce qui est rigolo d'ailleurs parce que Microsoft il y a 3 ans avait dit qu'il ne comptait pas euh, acheter de nouveaux studios etc donc comme quoi en 3 ans aussi il peut se passer des choses et euh, du coup bah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu des rapprochements euh, qui qu s'est dit que c'était le temps de vendre et de repartir avec un énorme parachute doré bien entendu hein, le monde de l'entreprise est formidable euh, donc par contre j'ai vu que pas mal de gens disaient que ouais il vend donc il sera plus PDG euh, d'Activision Blizzard King mais en fait il pourrait rester directeur d'Activision en fait euh, et pas mal de gens se sont dit bah non non parce que même euh, beaucoup, là, ça, même au sein des de, de travailleurs, enfin de, des employés de chez Blizzard, beaucoup se réjouissent en disant ah c'est la fin de Bobby Kotick, euh, il, va, il va partir, etc. Mais en fait, il va juste plus être directeur de.. Il va plus juste être le président, directeur général de, de, de tout le pôle APK en fait, mais peut-être qu'il va rester euh, au bout d'un an de rachat, peut-être qu'effectivement il va se dire bah, c'est l'heure de prendre ma retraite ou peut-être pas, et peut-être qu'il va rester euh, en poste en fait juste directeur d'Activision. C'est le truc où on sait pas trop. Et par exemple Moraim, Mike Moraim qui était le créateur de Silicon and Synapse qui devient Blizzard, euh, avec tous les rachats, il est resté directeur de Blizzard en fait. Donc euh, plus PDG, enfin plus le, le PDG responsable etc., de, de tout le pôle, mais euh, bah directeur. Donc euh, est-ce qu'il va rester directeur d'Activision de, de, Je... Il y a beaucoup d'articles pour le moment qui circulent en disant qu'il va probablement partir, mais c'est peut-être un petit peu tôt c'est peut-être un petit peu tôt donc on verra j'ai envie de dire on verra et c'est un petit peu le résumé de la vidéo c'est on verra <rire> on verra ce qui va se passer alors j'ai vu de, un peu de je réponds aussi à pas mal de choses que j'ai pu lire et voir euh, le fameux par exemple launcher microsoft qui remplacerait euh, donc euh, tous les jeux bnet passerait sur alors j'utilise des mêmes évidemment pour pour appuyer les, les grandes idées que j'ai pu voir il y a eu des... En tout cas la communauté est très très très, très, très ingénieuse dans, dans ce genre de blague. Mais euh, du coup le fameux launcher Microsoft qui remplacerait le launcher Bennett, l'accord justement des 1 an et des 1 an et demi en gros d'encadrement, c'est aussi pour éviter ce genre de choses. Donc il y a de grandes chances que le euh, Bennett ne disparaissent pas en fait et d'ailleurs il y a d'autres exemples de jeux microsoft qui ont toujours leur propre launcher si je dis pas de bêtises alors ça a peut être changé mais quand j'avais joué pour la zlan à, à, à minecraft minecraft a son propre launcher hein, on doit pas passer par les, les jeux euh, on doit pas passer par les jeux microsoft les launchers euh, xbox etc donc il euh, y a, y a de grandes chances que Bennett reste en place, peut-être pas, hein, je suis pas en train de vous dire ça va rester, mais il y a quand même de grandes chances que le launcher Bennett reste en place parce que bah on a des contre-exemples, enfin euh, on a des exemples justement plutôt de qui montrent que tout n'est pas euh, encadré sous le même, sous le même, euh, sous le même étendard. Et au, et au passage encore une fois, il y a pas mal de surveillance justement, c'est un très très gros accord, c'est un très gros accord financier, donc forcément il est extrêmement encadré pour éviter euh, le monopole et Microsoft en plus. A du vécu dans les monopoles, donc euh, même si c'est pas le même secteur d'activité, donc euh, voilà, il euh, y a pas mal d'encadrement qui est, qui est mis en place. Pour ce qui est d'Heroes of the Storm, l'accord pour HOTS, j'ai vu beaucoup de réactions mitigées, que ce soit sur YouTube d'ailleurs ou autre, j'ai vu beaucoup d de de réactions mitigées, certains qui sont en mode oh, « c'est génial », d'autres qui ont très très peur parce que c'est Microsoft, euh, et par exemple, bah, voilà, ce même est très drôle, hein. on, on aurait peut-être euh, le, euh, le Master Chief dans Heroes of the Storm, blablabla, bla, bla, des persos Microsoft pour Heroes. Alors je rappelle que Blizzard était Activision, euh, sous le giron Activision, et c'est pas pour autant qu'il y a des persos Activision euh, dans le Nexus. Ben, vous n'avez pas euh, les personnages de Call of Duty, vous avez pas Crash Bandicoot, vous avez pas... Euh, vous n'avez pas eu Spyro dans, dans le Nexus, donc pourquoi tout de suite on, on, on affabule un petit peu en mode « Ah, il va y avoir le Master Chief, il va y avoir les élites, etc. » Après, un skin serait très rigolo, un skin Raynor, euh, Master Chief ou un skin élite pour, euh, pour Zeratul, j'avoue que ce serait marrant, mais est-ce qu'on aurait des persos Ça, c'est peut-être un petit peu, euh, un petit peu euh, rapide et audacieux. Euh, pour le coup, et justement on a un contre-exemple, avant bah, on était sous le giron Activision, il n'y a pas eu pourtant de perso Activision dans Heroes. Euh, et au final, est-ce que ça sous-entend des investissements pour Heroes of the Storm Alors, oui et non, en fait. C est, c est, là, là c'est impossible à dire, en fait. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Euh, peut-être que ça ne va pas changer. Après, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'Heroes, à l'heure actuelle, n'est pas forcément euh, le, la licence qui fonctionne le mieux pour, pour Blizzard. Euh, D'un point de vue financier, Microsoft vient de dépenser euh, combien 70 milliards de dollars c'est euh, clairement, il va falloir un retour sur investissement, hein. ça c'est évident, c'est clair et net, alors bien sûr ça se fera sur le temps, mais ils vont très vite vouloir euh, un retour sur investissement. Donc euh, les licences à mon avis qui vont être bah, les, les vaches à qui étaient les vaches à lait d'Activision Blizzard King, euh, pour ce qui est de Blizzard en tout cas, c'était clairement Airstone, hein. Airstone c'est le jeu euh, qui euh, n'a pas énormément de développeurs, euh, qui ne demande pas énormément de main d'œuvre pour un retour sur investissement énorme, là où World of Warcraft et Overwatch euh, remportent énormément d'argent, mais le problème, c'est qu'ils coûtent énormément d'argent, donc les bénéfices sont grands, mais pas aussi grands qu'Hirstone, donc Hirstone est vraiment le numéro 1 d'un point de vue bénéfice. Euh, donc pour ce qui est de WoW, et Overwatch, il bah y Overwatch a toujours le projet Overwatch 2 Diablo, bah toujours Diablo 4 même si Diablo pour le moment la licence Diablo coûte, alors il y a Diablo 2 Resurrected bien sûr qui, euh, qui a vendu mais c'est vrai que la licence Diablo pour le moment elle coûte plus d'argent euh, étant donné que la plupart des jeux sont toujours en développement et ne sont toujours pas sortis Diablo Immortal et surtout Diablo 4 bien sûr où il y a énormément d'argent qui est dépensé sur Diablo 4 hein, c'est le principe d'un jeu vidéo hein. tant qu'il n'est pas sorti, bah, ça coûte que de l'argent c'est d'où les préventes, ventes etc pour généralement essayer de <rire> récupérer un peu de sous-sous parce que bah <rire> on commence à s'essouffler économiquement ah, et euh, du coup, c'est vrai que WoW, pour le coup, il risque d'y avoir un gros focus sur WoW, sur euh, sur Hearthstone et sur Warwatch. Diablo, je, la mets, je le mets un peu à part parce que bah, la licence c'est pas, euh, c'est plus euh, le futur, on va dire. Alors que les, les autres, c'est d'actualité pour justement euh, pour justement euh, rembourser un petit peu les, le, le deal de Microsoft. Donc Heroes, euh, après Heroes, c'est vrai qu'il y a moins de développeurs qu'avant, etc. Donc ça coûte beaucoup moins d'argent. Euh, après, est-ce que ça en rapporte beaucoup Je pense que oui, hein. je, pense, je sais qu'il y a, il y a, il y a du, du, de l'achat, mais c'est vrai que je pense pas que ça égale, euh, que ça égale clairement pas Airstone, mais c'est vrai que ça ne doit pas être si naze. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir un investissement C'est difficile à dire. Peut-être qu'ils vont se dire « bon Non, c'est bon, ça suffit, ça, ça nous rapporte déjà de l'argent sans vraiment faire grand-chose, on va rester comme ça, c'est très bien. » Peut-être que justement… En fait, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu des, des décisionnaires. En fait, Si les décisionnaires aiment bien Heroes, ils vont peut-être pousser un petit peu euh, de là à retour des, de l'e-sport, etc. Je pense qu'il ne faut pas trop, trop euh, idéaliser la situation. Déjà, s'il y a un peu de positif, alors là, on est déjà dans une période de transition. Il y a eu beaucoup de changements chez les développeurs. Certains ont été ramenés dans d'autres euh, studios. Il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées, d'autres qui sont reparties, chez, euh, qui ont été, on va dire, un peu poché <rire> qui ont été un petit peu récupérés par d'autres studios, notamment Riot qui a eu un... Un, comment dire un, un recrutement agressif à l'égard des développeurs d'Heroes euh, C'est difficile de dire.. Diffi On était déjà un peu dans une phase de transition pour Heroes, pour, pour les équipes d'Heroes, donc très difficile à dire. C'est possible que ça apporte. Je pense, honnêtement, je pense qu'il faut partir du principe que ça n'a pas changé grand chose. Il euh, y a plus de chances que ça ne change pas grand chose. Plutôt que de dire ça va être euh, ça va être extraordinaire, retour des HGC, retour des persos, des, des persos toutes les trois semaines. Ça, ça n'existera pas, hein, ça c'est sûr que non. Euh, donc. Difficile à dire, difficile à dire, et euh, certains ont même dit, bah, est-ce que ce serait la fin d'Heroes of the Storm Non, non, et encore une fois, bah, si vous posez cette question-là, euh, la grande force de Blizzard, et quel que soit l'étendard, il hein, y a eu euh, Davidson Associates, euh, Vivendi, euh, Activision, jamais des serveurs Blizzard... Sur un jeu ont fermé. Alors vous allez peut-être me donner des contre-exemples avec WoW, mais je parle vraiment des serveurs de jeux, genre vraiment euh, WoW, euh, que ce soit euh, Diablo 2, euh, que ce soit euh, Warcraft 2, vous pouvez toujours y jouer en ligne. Les serveurs sont toujours là. Contrairement par exemple, j'ai vu les, les news sur Halo 3 il y a pas longtemps, là, avec les serveurs qui fermaient, plus possibilité de jouer en multijoueur. Euh, et je parle pas de LAN, hein. LAN c'est différent, hein. c'est votre propre réseau interne. Vraiment, de ser de, de, de, vraiment du online ça n'a jamais fermé donc sur ceux qui se disent ça va être la fin du non non alors je dis ça peut-être que ça va être malheureusement le contre-exemple mais mais non normalement non il n'y a pas de il y, y a 98% de chances que non genre voire plus hein, 99 probablement donc non non ça euh, faut vraiment je pense que ça devrait pas changer grand chose en fait c'est ça le truc et je pense qu'il vaut mieux partir du principe que ça va pas changer grand chose euh, pour ce qui est de WoW et euh, HS, j'en ai déjà un petit peu parlé mais c'est clairement de l'argent facile euh, Après de ce que j'ai vu il y a des déclarations de Mari Mikey Barra. après Mikey Barra, il est, il est mignon ce qui est directeur du coup de blizzard euh, il dit il est mignon mais euh, bah, je pense qu'il n'en sait rien dans les prochaines années euh, euh, mais en tout cas actuellement il dit bah, il y a des projets qui sont pour World of pour, pour, pour, pour, pour pas rester sur ses acquis, etc. Donc il entend, il, il a, on va dire, un discours de, de, de directeur qui est un discours qui se veut optimiste et en mode ne vous en faites pas, je vous ai compris, blablabla. blablabla. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, le, le, truc pour, euh, le truc pour Microsoft, c'est de rentabiliser. Donc, forcément, euh, Airstone ou Overwatch, c'est euh, euh, un petit peu la, la vache à C'est les vaches à lait pour, pour Microsoft pour rembourser, les, je rappelle, les 70 milliards de dollars quand même. Hein. Et. J'ai un mauvais exemple d'un énorme rachat euh, récemment qui n'est pas dans le même secteur d'activité. Donc on pourrait dire que je fais un peu du siri-pinking avec un... Un mauvais exemple pour illustrer le propos et je me veux, je ne me veux absolument pas euh, destructeur de vraiment moi je suis assez neutre hein, sur la position je pense pas que ce sera quelque chose d'extraordinaire je pense pas que ce sera quelque chose de désastreux je pense que ça changera pas grand chose et surtout j'attends de voir en fait j'attends de voir donc euh, mais un mauvais exemple euh, c'est euh, disney disney qui rachète euh, lucas euh, lucas arts lucas euh, lucas film etc et c'est vrai que bah ils avaient je me rappelle plus du deal de disney mais c'était énorme pour euh, racheter tout ce qui est lucas et euh, au final, on a eu un, un très mauvais exemple de, de, de sacrifice créatif euh, au profit justement du, du, du retour sur investissement très rapide qui a clairement euh, fait mal, je dirais, à, notamment à Star Wars, à, à la nouvelle trilogie Star Wars 7, 8, 9 où, euh, où je sais qu'il y en a qui aiment, mais globalement, c'est une catastrophe hein, quand même, hein, d'un point de vue créatif, c'est une catastrophe. Il y a bien sûr des contre-exemples avec Rogue One, Mandalorian, tout ça, tout ça, mais bon... Euh, et surtout le 7, 8, 9 qui sont censés être les grosses vitrines et elles se sont un peu effondrées donc bien sûr c'est un secteur différent on est dans le secteur du, du, du film on n'est pas dans le jeu vidéo mais c'est vrai qu'on a des mauvais exemples et on a, je suis sûr, je pense que vous en aurez dans les commentaires de très bons exemples également donc voilà ça peut, ça peut être une très bonne chose, je pense vraiment qu'il ne faut pas faut s'emballer, Je pense pas euh, que, que ce soit dans, dans un extrême ou dans un autre, il hein. faut pas se dire c'est génial, ça y est c'est l'Eldorado, boum, euh, les sauveurs sont là, ou d'un autre côté dire euh, c'est la fin du monde, euh, euh, <rire> le dragon est là, l'apocalypse Non, je, je je pense pas que... Je, je pense pas qu'on soit on soit dans ces points-là et d'ailleurs la plupart des différents rachats n'ont pas euh, alors bien sûr il y a eu des changements des trucs des, des, petites des petits changements de politique etc, etc. mais c'est c'est pas euh, c'est pas des trucs euh, les effets déjà mettent du temps à arriver et sont pas euh, sont pas si énormes que ça en fait hein. beaucoup de choses parfois sont mises sur le, le dos du, du, du responsable en fait bah, les, les développeurs les directeurs etc les développeurs se sabotent eux-mêmes hein. je veux dire Blizzard encore une fois c'est un peu l'histoire de Blizzard, hein, les, les mauvaises décisions prises par eux-mêmes et on essaye de dire non non non, c'est les méchants Activision ou c'est le méchant Vivendi ou c'est le méchant machin. qui... Alors oui, il y a des pressions économiques, mais euh, ils sont tout à fait euh, capables de s'auto-saboter. Il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus. Donc moi, moi personnellement, j'attends de voir. Pour le moment, je pense pas qu'on soit dans, euh, je pense pas qu'il faille euh, crier euh, fin du monde ou euh, c'est euh, la résurrection. Non, je, je, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre et de toute façon, les effets on les ressentira pas avant quelques années. Donc voilà, Voilà je pense que j'ai répondu. J'ai pas grand chose de plus à dire. Hein. J'ai déjà. Euh, j'ai pas de grand chose de plus à dire. Mais j'espère que voilà mon, mon avis et et mes observations euh, vous auront intéressé. Je vous dis à bientôt pour de prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Alors, oui, euh, j'ai mis une petite musique zerg. Parce que euh, vous avez déferlé tel des petits zerglings. Sur euh, sur euh, mon Twitter, ma chaîne YouTube et tout pour me demander mon avis Donc c'était une sorte d'hommage, hein vous m'avez zergué Vous m'avez zergué comme on dit en Corée euh, Et bah n'hésitez pas à zerguer les, les likes, les partages, euh, les, les follow Twitter Parce que j'ai vu des gens aussi euh, me demander mon avis alors qu'ils me follow même pas sur Twitter je dit c'était un peu foutage de gueule quand même <rire> Bisous